Plus si on, si on est manifestant ou si on est des gangsters, ou si on est des, des terroristes, on ne sait plus. Ce n'est pas normal, ce n'est pas une manifestation normale. On, on devient des, des punching balls avec ces gens-là, on devient ça. Et ça fait très peur, je vous assure que moi, ça fait deux ans que je fais des manifestations, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Les, ils, je vous dis, ils ont sorti tous les gendarmes de toutes les casernes de France, c'est pas possible autrement. Et il y en a partout, partout, partout. Bah, vous pouvez constater vous-même, hein, de toute façon. J'ai jamais vu autant de... d'uniformes bleus en France, je n'ai jamais vu autant. C'est pas croyable. Non, Et je vais vous dire que, que on, a, on, a des, on a un ami qui a été, qui a été coupé de l'autre côté. On ne sait pas où il est. Et c'est une personne âgée oh qui bon a des problèmes Dieu de santé. On ne sait pas où il est. Et malgré, malgré tout ça, est-ce que vous avez est-ce que vous, avez, vous pensez lâcher parvenir samedi prochain Non que mais vous, vous a... rigolez là. Moi lâcher, lâcher Ah non jamais de la vie. Non, je lâcherai. Jamais lâcher. de lâcher. Parce que si on lâche maintenant, ils ont tout gagné. Et... Non, c'est eux les fêlés c'est eux les mauvais. Et... Nous on n'est que des gens sympas. On est des gens qu'on n'a plus. Euh, on plus. On est pacifiques. Et puis c'est pas ça. C'est quand vous demandez à une personne de travailler euh, 8 à 10 heures par jour et on lui dit ah mais vous n'allez plus au restaurant, vous n'allez pas voir vos amis, vous ne voyez plus vos petits-enfants, vous dites vous faites Noël, ma nouvelle année, niet. Non mais c'est quoi ce pays moi, j'appelle ça de la dictature. Maintenant, si euh, les personnes qui ne sont pas d'accord, ben, ils n'ont qu'à venir voir sur place ce qu'ils en a. Parce que les gens, c'est vrai, ils restent chez eux. Ah oh oui, mais c'est news Ah oh oui, mais, mais, mais, mais... TV. Mais non Mais venez sur place Venez, mes gens, venez voir ce qui se passe Venez voir comment se comportent les, les forces de l'ordre. Quand vous voyez les CRS qui foncent, ben, je peux vous dire que ça vous, vous les ton, Pourtant, j'ai de l'âge, j'ai vu pas mal de choses. Mais alors là, c'est la première fois que j'ai vu ça, hein. Nous, on est pacifiques. On vient, on vient demander de la justice sociale de la justice fiscale. en attendant, il y a de plus en plus de... Les riches, ils sont de plus en plus riches, et nous, les pauvres, on s'improvise de plus en plus. On est des... Nous, on était d'une classe moyenne. Je peux vous dire que maintenant, on regarde ce qu'on veut dans les assiettes, hein. Il y a des amis à moi qui n'ont rien, le 15 de mois, du 10 de moins n'ont plus rien C'est pas logique Ils ont travaillé toute une vie Les personnes âgées qui sont retraitées, ils ont travaillé toute une vie vous faites quoi après, quand vous n'avez rien le 10 du mois le, le, les 15 autres jours, vous restez à pleurer devant votre télévision Non Faut sortir mais Le jeudi à la brosse en terre, il faut sortir Dites votre mécontentement, pacifiquement, mais dites votre mécontentement à ce gouvernement Parce qu'ils sont fêlés Ils marchent sur la tête, à là là-haut, hein Je sais pas ce qu'ils prennent comme... Euh, comme drogue le matin, mais je peux vous dire que c'est pas de la bonne, hein, je vous dis, hein, moi Pour l'instant, c'est pas une manif On est plus cadré par un cortège policier qui nous accompagne vers République Là, clairement, quand on voit ça, on a l'impression d'être dans un état policier. Dans, dans l... Être policier, c'est vraiment... Mais merci, vous êtes des héros. Si t'as rien à te reprocher, pourquoi est-ce que ça t'embête d'être filmé Pourquoi la police ne veut pas te filmer, du coup Mais il a pas que la peur, hein il y a toute la, la répression, toute la discrimination politique dont on fait face. Bah, ce qui serait bien, c'est que tout le monde vienne en noir du coup. Comme ça, ils ne pourraient pas attaquer tout le monde. Ils sont pas si nombreux. Ouais,